Thank you I'm not you mm -hmm. I'm mm -hmm. Thank you. Let's <laughs> Okay. Mm -hmm. Thank <laughs> you. me. <laughs> Ah, ah, ah, c'est intéressant. Ah, ah, c'est intéressant. Ah, ah c'est intéressant. Ah. Ok, ça a l'air de fonctionner, mais je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé Alors attendez, euh, a... en fait, j'ai un retour de micro qui fonctionne et là j'ai dû switcher pour pouvoir et, et recréer le truc. Qu'est-ce qui se passe Propriété. Bah, il est bon, là. Est-ce que c'est nouveau, là Ça s'est bloqué maintenant Qu'est-ce qui s'est passé Alors, attention, je vais essayer de recouper. et On va voir ce que ça donne. Ok En fait, en fait, il y a un truc qu'on dirait que OBS, il a pas capté le micro depuis le début. Trop bizarre. Et pourtant, ça marchait bien euh, sur le, le retour de. Euh... Ah, trop bizarre. Voilà, bon, attendez, parce que du coup, ça, ça fonctionne pas. Et là, ça fonctionne normalement. Je vais, je vais checker le retour. Checker le retour. Mais du coup, ça veut dire que depuis tout à l'heure, je m'entends, depuis depuis personne n'entend. Eh bien, merci, Daily... Daily Jabi, hein. Ouais, On avait peut-être euh, checké du coup, le, le truc, c'est qu'on on l'a... Du coup, il y a... Depuis tout à l'heure, vous avez le son de... du jeu, mais vous n'avez pas ma voix. Et je sais pas pourquoi, en fait. C'est trop bizarre. Et voilà. Il suffisait juste que ce soit le moment où il n'y a pas de modo. Il n'y a pas de modo voilà, ça fait juste une heure, donc euh, c'est bien. Eh bah écoutez, euh, voilà, moi bon, j'étais très content de, de faire euh, cette, ce petit passage chanson. donc je vais vous montrer peut-être que je vais vous réexpliquer ce qu'on a, qu a vu. Euh, ce passage là, je disais que c'était des pitch à chaos donc c'est des références euh, au, euh, au graffiti euh, au graffiti euh, euh, brésilien. Euh, on a vu aussi pas mal d'autres trucs, on a vu tous les trucs. Alors ce qui est marrant, c'est que Stream Close Captioner a tout capté. Et c'est juste OBS qui m'a fait chier. Donc, Nick, nick OBS. Nick OBS. Et, euh... Et du coup, on va regarder vite fait si... Euh... Voilà. Ça, c'est bien. Et du coup, on... En fait, ce serait bien de recommencer, du coup. Mais... J'ai la flemme. En fait, ce serait bien de récupérer tous les petits trucs. Parce que j'en ai... ai parlé tout à l'heure. Mais je pense que vous avez pas dû entendre. Pour récupérer tous les petits trucs qui sont les, les... les photos. Et, euh, et en fait, les photos euh, permettent justement d'avoir les, les, euh, les petits rapports d'histoire. Je pense qu'on va les faire. Euh, c'est bon, celui-là il est bon. Euh, okay. Et le bonus, c'est. Oui, c'est bon, j'ai pris. Là, il n'y avait pas de photo par exemple. On va faire un petit, un, un petit speedrun. Comme ça, ça, ça permettra à tous ceux qui ont vu le début ou pas le début, euh, de pouvoir justement euh, euh, avoir les histoires aussi, parce qu'ils nous en manque de toute façon. Et en fait, c'est euh, un peu dommage. Donc là, on refait tous les graphiques qu'on a fait au début avec Paris. Ah, je suis dégoûté Je suis dégoûté qu'il n'y ait pas eu de, euh, de, de son. Ça me fatigue mais c'est bien, j'ai pas du tout saturé le son maintenant. Euh, voilà, donc c'était ça que je cherchais maintenant. On va chercher du coup tous les trucs. Ouh là là, ça va m'énerver. Euh, en plus, on commence avec Street Art. Graver son nom, une date, un visage, c'est un toc de mom. Un toc un de mom. Alors, euh, merci pour l'infantilisation. L'homme a toujours laissé son empreinte sur les parois de l'histoire. Je suis archi d'accord. Donc ça pas du graffiti. Pour nous dire une seule chose, j'étais là. Vous cherchez des preuves. Allez jeter un coup d'œil aux côtés des grottes de Lascaux, en Égypte, avec ses pyramides criblées de hiéroglyphes, à Pompéi, où les habitants inscrivaient sur les murs aussi bien des petites annonces qu'une liste de courses. Exactement. Ça s'appelle des graffitos. rebaladez vous sur la place des Vosges, où le plus peu vieux graffiti encore visible à Paris a été gravé à coups de clé par l'écrivain Restif, que j'avais du coup euh, parlé à un moment, je crois, et qui s'appelle donc euh, Restif de la Bretonne, alors, c'est pas... un des plus vieux de Paris, façon de parler. Hein. Attendez, je j'essaie de bien placer. Caméra. Caméra 1. Restif de la Bretonne. Euh, qui, justement, a... Alors, moi, j'ai noté des trucs. Hein. Euh... Elvis et confide Alors, il, est, il, il, il graphite... et lui, il faisait des graffitis en latin. Restif de la Bretonne. En 1764, mis à bout à bout, tous ces indices laissent au flanc de ville forme un seul... Euh, un puzzle géant, une, se une seule pièce manque à l'appel, la vôtre. Donc voilà, street art. Et ils ont appelé ça street art. C'est du graffiti, euh, garçon. Et arrêtez euh, s'il vous plaît de, de, de, de préciser la différence. Enfin, il y a une différence quand même. Il hein. y, y a une différence. Euh, voilà, c'est ce qui est plus accepté euh, institutionnellement, euh, qui s'appelle du street art, et euh, ce qui n'est pas forcément accepté institutionnellement. Euh, le graffiti, donc le par exemple le tag, ça a pris énormément de temps pour arriver euh, et, euh, et le peu qui est arrivé, euh, c'est pas des, pas les plus connus non plus. C'est toujours été des, des, des galeries euh, qui étaient euh, privées, euh, personnelles. Euh, je pense euh, par exemple. Euh, aux différentes galeries qui y a par exemple, sur Paris euh, il y a eu Agnes B, euh, Magda Danis et compagnie euh, par exemple pour ces dernières années euh, qui est continuant à en montrer et du graffiti pas que du, pas que du street art et même euh, encore euh, ça dépend parce que le street art c'est un terme qui est, qui est utilisé depuis très peu de temps au final on va peut-être le déclencher on va le déclencher voilà. déclenche toi on va se cacher après Allez, va là-bas. Ah tiens, il y, y a Rimbaud, là. On va, on va récupérer. Oh mince. Je sais plus comment j'ai fait ça. Pourquoi on fait un speedrun Ah oui, c'est pour, pour l'histoire. Donc, on va prendre l'histoire. <rire> donc, Ernest Pignon, Ernest, donc il y un Français euh, qui fait des affiches ce qu'on pourrait appeler affichiste tout au long de sa carrière il a su frapper fort vite en quantité faisant de l'identité d'un lieu, une source d'inspiration pour ses dessins dignes du caravage EPE, donc Ernest Pignon Ernest, pour les intimes c'est le paternel de l'art urbain, alors c'est bien d'utiliser le terme art urbain du coup en 1966 il bricole ses premiers pochoirs à l'aide de cartons rafistolés bientôt rejoints par des bataillons de collage qui la à Paris, Naples ou Ramallah Face aux silhouettes grandeur nature de SDF collées dans des cabines téléphoniques ou des victimes de la commune de Paris marouflées sur les marches du Sacré-Cœur, en 1971, on affronte à hauteur d'hommes la part sombre de notre société. Pour se redresser de tort avec des affiches, les murs fissurés sont des porteurs d'une mémoire blessée et son peuple de papier, des combattants contre l'oubli. Bon. Euh, C'est cool. On va se mettre là. On va le. Comment, comment on pourrait le trigger pour qu'il arrête de, de nous embêter Est-ce que je peux faire un truc comme ça genre je, sais pas si, je sais pas par où il va apparaître. Peut-être qu'il va apparaître de notre côté, mais c'est pas grave, de toute façon ça change pas grand-chose. Ah, tu, tu, tu viens Allez, allez, allez. Non, oui. Donc c'était... Euh, là, on, on s'embête pas du... du on, on récupère juste l'histoire. Donc, l'affiche chauvage. Peut-être qu'il fallait expliquer ça avant Ernest Pignon et Ernest. Hein, je dis ça, je dirais. Hein. En 1968, près de Paris, l'université de Nanterre devient le QG des étudiants gauchistes et le théâtre... Alors, gauchiste. Les étudiants euh, de gauche. Et le théâtre d'affrontement avec les forces de police, la jeunesse insurge contre les idées périmées du général de Gaulle, si elles ont un jour été neuves, cette France à papa est autoritaire. L'heure est à la révolution sociale. Ça, ça a toujours été le cas, hein, je te rassure. Dans l'atelier de l'école des beaux-arts, réquisitionné par les élèves, les machines à sérigraphie tournent à plus plein régime pour sortir jusqu'à 3000 affiches par jour placardées sur les murs de la capitale. Elles scantent des slogans libertaires, anti-flics, CRS et prolétaires. Euh, 3000 affiches par jour, c'est pas tant que ça, en fait. Avec des formes simples et des symboles expressifs, c'est tout, euh, tout un graphisme coup de poing que porte la génération de la révolte. C'est pas tant que ça, mais en même temps, c'est pas mal. Hein. C'est-à-dire que euh, vous, travaillez une, euh, vous travaillez à plusieurs, euh, en 24 heures, vous pouvez en faire pas mal quand même. Euh, on va les envoyer où Oh, On va les envoyer derrière la palissade, non hein. Ah, ça me dégoûte l'histoire du son. Ah oh là là, heureusement que des jobs, étaient ta... elle était là. Dane Allez, partez Du vent, les keufs on veut pas de vous. Je vais me faire avoir non. Allez, je crois. Oula, là là, oula. Là. Cassez-vous de là. Wow, on... Après, on peut faire le graffiti, se on C'est pas grave de récupérer les étoiles ici. Bon, on va aller chercher. On va là. En fait, il y a tout... l'histoire de un temps en avant, c'est chiant, de fou. Ah mais non, le double clic là. peut-être dû attendre. C'est pas... C'est pas grave. On, on va y arriver. On n'y arrive pas du tout. Par. Si tu veux venir, viens. Si j'avance, il me crame. On est d'accord. On... L'enfer. En fait, je vais faire le graffiti et on, on se barre. On se barre. On l'a déjà fait, ça. Mais non Pourquoi j'essaye de forcer le truc, là Partez Le truc, c'est que si je le fais maintenant, ça m'avance à pas grand chose. Alors que là, si je le fais maintenant, en fait, faut que je les trigger. À ah, ça, m'énerve cette histoire de capture d'audio. Là, je l'ai toujours en tête. C'est chiant, c'est chiant, chiant, chiant. Allez, partez, les gens. Voilà. Je sais pas où on peut voir les, les, les passages d'histoire, mais au moins les, on les récupère, c'est déjà ça. Je crois que c'était en haut, là. Attends, c'est loin. Pardon, je, je dis des gros mots, en plus. Voilà. Black Laura. Donc là, c'est que la France. Hein. Quand on est à Paris, c'est la France, et quand on est à New York, c'est New York. En 1971, Xavier proux débarque à New York quand il découvre les saillies de Premier Writers, donc les graffeurs. Euh, donc des écrivains comme je le disais tout à l'heure, le choc lui fait l'effet d'un hyperculte, Ses écritures sur sauvage et incompréhensible, le hante jusqu'en 1980 lorsqu'il décide d'employer une vieille technique, le pochoir, pour se tailler un nom dans l'anonymat, euh, Ernest Pignon Ernest, je crois qu'il en utilise dans ses, dans ses affiches aussi, euh, des villes Blake Clora. sous l'influence du maître de l'ombre, Richard Humbleton, alors je sais pas pourquoi ils ont mis Rip, mais j'imagine qu'il est mort, L'artiste antimilitariste pulvérise sur les murs des silhouettes noires, notamment des soldats et des hordes de rongeurs. Sa fascination pour le prince des égouts vient d'une étrange légende urbaine. Elle raconte que l'animal serait tellement malin qu'il est capable de prendre le dernier métro pour éviter de rentrer à patte. Ou tout simplement euh, que c'est euh, une figure très connue de Paris, euh, les rats euh, de la peste. Ah ouais, je sais plus comment se n'est débrouillé ici. Mais on va faire ça, hein. De toute façon, on va faire le graffiti et nous, euh, on s'en fiche d'eux en fait. Nous, on voulait l'histoire. Là, on veut plus de, de, de, de, de. Voilà. Tu vois, on n'a plus besoin de, de quoi que ce soit de plus. On se barre. C'est pas grave, on le, on le fait d'une autre manière, mais c'est pas, pas trop un problème. Si on fait pas des perfects, c'est pas, pas, pas grave. Alors. La bombe de peinture. Si vous deviez retenir un seul outil emblématique du street art, la bombe aérosol qui a permis au graffiti de se répandre comme une traînée de poudre. En 1926, alors que le chimiste norvégien Eric Rotheim élabore cette bonbonne capable de propulser de la peinture liquide, il n'imagine pas qu'elle deviendra le calame de tous les writers. Son, un... son invention a été perfectionnée durant la Seconde Guerre mondiale, mais ce n'est qu'à partir des années 1960 qu'elle démo... se démocratise. Les graffeurs vont alors détourner son usage, d'abord avec la Krylon, donc c'est une marque, on va pas citer toutes les marques. Euh, le vrai tournant se situe en 1994, lorsque l'entreprise espagnole. Voilà. Alors, euh, Montana, ce qui est bien, c'est qu'ils essayent de, quand même d'aller du côté un peu euh, écolo, quoi. Parce que ce pas très écologique hein, comme histoire. Ah oui, donc tu te réveilles même pas, en fait. Tu t'en fiches, en fait, toi. Ah, t'es un mec comme ça, en fait. Du coup, on va faire ça. Et tu viens par là où tu veux euh, Mystique, mystique, on avait déjà récupéré, je crois. Euh, je sais pas quel, lequel, on, à quel niveau on est là. juste sur le graffiti. et après on part, après on part. maintenant que vous m'entendez euh, j'espère qu'au moins vous entendez la musique aussi et que la musique n'est pas trop euh... en trop quoi il est défoncé celui-là c'est il y a un gros problème de il y a un gros un gros problème de on l'a fait 15 fois voilà on continue <rire> Aïe, aïe aïe aïe Bon, on va s'arrêter d'ici 6 minutes, hein. Je suis préciser parce qu'on va rester quand même dans les cordes et j'ai envie de jouer à, gong, à Going Under parce que j'ai envie de me défouler. Et Going Under, du coup, je vais vous montrer ce que c'est parce que ça, ça va vous intéresser, je pense. Allez, partez là-bas. Oui, il faut qu'il parte loin, en fait. Ça, c'est toi, si tu restes là, ça ne va pas, en fait. Voilà. Là, c'est bon. J'ai pas vérifié s'il y avait des histoires. Attends, faut que je regarde. Il y a une histoire ici Il n'y a pas d'histoire il y, y, y a plein d'histoires à raconter sur Paris, il y a Orphée, il euh, y a tous les graffeurs de la banlieue. Euh, S'il vous plaît, respectez-nous <rire> Respectez les gens Parce que là, ouvrir un bouquin euh, où il y a des photos de, de gens... J'étais sûr qu'on allait tomber sur lui, mais je... en fait, il est partout. Envahir la capitale française en collant son nom et sa photo d'identité, est-ce l'art ou une vaste blague C'est les deux, là. Depuis 2001, John Hammond s'investit coréane dans une féroce campagne d'affichage dédiée à sa propre bobine. Plus que l'œuvre, c'est l'autopromotion qui fait l'artiste selon ce color. Si sa démarche reçoit quelques critiques, on doit reconnaître que non seulement il n'y a pas tout à fait tort, mais qu'il fait preuve d'une certaine clairvoyance sur la révolution selfie. Ah. Donc en fait, on fait un lien quand même critique derrière. Épidémie narcissique qui frappe tout le globe, y compris les artistes. Le collage XXL de l'artiste JR surfe d'ailleurs allègrement sur sa tendance. Quoi Attendez. <rire> Attendez, on va mettre une pause. Je vais vous montrer ce que fait JR. Hein, parce que... Moi, de ce que je connais, JR, euh, même si j'ai si euh, plus de mal maintenant, euh, de ce que je connais, JR, ce qui est bien, c'est que, alors, il a commencé à être connu à Clichy, après les révoltes. Alors, donc, du coup, il y avait toute une, plein de photos, où en fait, euh, étrangement, euh, on voit pas la tête à JR, et celle-ci, c'est la plus connue, euh, c'était une des plus connues au début, et euh, ça reste toujours la plus connue, c'est celle de l'Ajili, euh, qui est réalisateur, du coup, de... Euh, bah, je vais vous montrer, Le, de, des misérables. Euh, JR et l'Ajili, ont fait partie, et font, je pense qu'ils font toujours... Euh, alors, j'ai mis un J, hein, quand même. Euh, de... Euh, de euh... Donc, voilà, regardez, même, même, même dans sa wik... enfin, fiche Wikipédia, l'Ajili, il, il y a 28 mm, donc... Portrait d'une génération, 2004 euh, Et du coup, euh, est co est, il est surtout connu pour ça, et ils ont tous les deux fait partie d'un collectif qui s'appelle Court Rajmé. donc s'il vous plaît. Euh, donc re reconnu et connu hein, euh, pour plein de choses, euh, je vous laisse regarder toutes les, tous les, tout ce qu'ils ont fait, entre autres euh, des clips euh, aussi, euh, et euh, des films, hein, je tiens à préciser, donc Les Misérables, par exemple, comme pour un Legili. Et étrangement, la plupart des photos de JR ne sont pas de lui. Par contre, il y a un seul truc... Enfin, ce n'est pas, pas de sa photo à lui. Par contre, il y a un truc où on peut être d'accord sur ça. C'est ce qu'il a fait au centre Pompidou avec, euh, ses autos, ses autos, euh, avec, avec sa machine qui fait des autoportraits. Parce qu'il y a ça aussi après. Où, justement, en fait les gens se prennent en photo. Et après, il prend en photo... Alors, ça, ça vient d'un travail qu'il a commencé en, en prenant en photo des gens partout où il était. Donc, par exemple, il y a en Israël pour les mettre du côté palestinien, palestinien pour, pour l'Israël. C'est un échange, justement, de visage et de rapport à l'humanité. Et du coup, le, le, le truc, c'est qu'il n'y a pas sa bobine. Alors, après, il a fait un gros truc aussi qui est lié aux yeux. Donc, les... Euh... Alors, les oeils... Euh, qui sont du coup le, le regard de maintenir le regard, donc là par exemple ça c'est une des premières, une des plus connues aussi, euh, il l'a fait aussi euh, à côté du pont neuf mais c'est surtout, il l'a fait du coup dans les, euh, dans les favelas de, euh, du Brésil euh, j'ai envie de dire euh, proof needed, euh, citation needed, hein, parce que euh, là c'est vraiment du foutage de gueule là par contre, je suis désolé mais là on a fait déjà, donc, ça c'est bon ok ça, on l'a fait. C'est la fin. Euh, on va revenir au menu. Euh, je crois qu'on a à peu près tout. On n'a pas fait ça C'est quoi Il y a une branche en plus, là. Ça veut dire qu'il faut avoir un 3 points pour, euh, pour passer ici Mais non, mais c'est bon, ça. On l'a fait, ça, avec Mystique. Donc, du coup, après, ils ont expliqué euh, l'histoire de... Euh... De, euh, de New York. Euh, sur New York euh, on, on a bien avancé mais peut-être que euh, la dernière fois on, on va s'arrêter là mais du coup je vais faire un, un topo vite teuf et je vais enlever Google Chrome parce que c'est pas. Voilà. Euh, on regarde vite fait. Donc du coup sur New York je disais que ce qui était bien c'est qu'on faisait tortue ninja ici et ça c'est cool. Donc on, on va faire le graffiti, on va refaire le graffiti ici. Aïe aïe aïe aïe aïe je suis fatigué, ça m'énerve. Donc là je l'ai fait en speedrun un peu mais vous avez compris que. On peut le faire plus calmement euh, en fait on a du coup j'ai cherché l'historique pour pouvoir l'expliquer moi je suis pas d'accord avec la une certaine manière d'écrire le street art c'est un terme qui est arrivé depuis les années après 2010 euh, donc du coup pour moi c'est une, une autre manière d'appeler euh, ce qu'on appelle le graffiti euh, et qui n'est pas grave si c'est juste des inscriptions regardez là c'est juste des inscriptions la naissance du graffiti donc là tout d'un coup on n'a plus, plus ça du street art donc, je vous lis, qui dit naissance digestation, celui du writing, donc le, le fait d'écrire, donc être écrivain, writers, écrire, là c'est l'acte d'écrire, a d'abord un terreau, Philadelphie et New York, donc Philadelphie en premier, New York ensuite. À la fin des années 60, le Bronx s'apparente à une vaste champ de ruines, d'encreuses et incendies d'immeubles finissent de ternir l'image d'un quartier déshérité, de se creuser, jaillissent des créatifs aux joues pleines, des personnes jeunes. Joue pleine, ça veut dire des, des personnes jeunes. Taki 183, Julio 204, Barbara, Eva 62, ou encore Kay euh, 161. Et donc, trace leur surnom en marqueur, parfois suivi du numéro de leur route. Alors, pas, pas, quand tu dis parfois suivi, il n'y a que Barbara qui n'est pas suivi, par exemple. Numéro de leur rue. Il ne s'agit pas de baliser son territoire à la manière des gangs. Bah si, justement, à Philadelphie c'est tellement ça, en fait. Mais, et après, c'est arrivé... Euh, enfin, ça vient de, enfin, bref, ça vient des systèmes de gangs aussi. Mais oh, bref, je suis pas d'accord. Mais oh, au contraire, s'évader d'une enclave et d'abolir les différences, différences raciales, ça c'est rajouté. Ça, on est d'accord. Ça, il y a un truc en plus. Parce qu'en fait, il y a un truc en plus. C'est aussi une manière de d'exister, un cri, de, un cri d'existence. Ça, je suis d'accord. Mais par contre, c'est pas que ça. Et c'est pas non plus que euh, ce n'est pas, ce n'est plus des systèmes de gangs. Ben, un peu quand même aussi. Le système de... parce qu'en fait le truc c'est que le graffiti il y a une volonté d'être illisible aussi par... donc c'est aussi un système communautaire donc après le... bref il y a une sociologie à faire dessus tracer sa route, sillonner les lignes de... du métro et surtout prendre son pied le graffiti est un jeu d'enfant qui deviendra une école du style et de la fame alors de la fame oui bien sûr mais j'aurais pas écrit ça comme ça euh, ok Eh bien on revient ici euh, moi ce que je pense qu'on va faire vraiment le topo parce que ça m'énerve la manière dont il écrit On va faire vraiment un, un, un petit hors série spécial graffiti on va regarder un peu ce qu'on qu peut en dire Il y a beaucoup de choses à dire moi je, je peux vous le dire en tout cas je, je, je peux vous en parler Donc on en fera un petit topo Donc là on a évité de, de graffer Joe136 euh, qui est aussi un des anciens de ce que je de mémoire hein. après on regardera hein, parce que j'ai j'ai des livres pour ça je vous ai montré Restive de la Bretagne mais j'en ai d'autres en fait là euh, par exemple je l'ai pas fini mais il y avait des trucs intéressants aussi dans euh, un art contextuel parce que c'est aussi très très contextuel c'est à quel endroit où on vise qu'est-ce qu qu'on qu'est-ce qu'on choisit de mettre en avant etc donc ouais ouais il y a il y, y a un truc avec le contexte aussi et le contexte du coup, comme je disais, social. Et en fait, le truc, c'est que ça. Par exemple, moi, je suis désolé, tu peux pas séparer les choses. Il y a des choses qui sont ensemble, et il y a et aussi le fait que, par exemple, le système de gang euh, existe. Par exemple, euh, en général, c'est parce qu'il y a un problème social. On peut pas enlever le fait que euh, des gens qui sont euh, qui qui font de l'argent et de la drogue ou ou euh, ou tout simplement qui euh, tout simplement ou euh, qui, qui braque des gens pour avoir de la thune, euh, tu peux pas enlever le côté social du truc, quoi. Je suis désolé. Il tu, tu, euh, y, y a une raison pour que, pour que les gens se retrouvent démunis à des moments donnés, spécifiques, euh, organisés aussi par moments, parce que ça fait des années que, que les systèmes de gang existent, et, ça, et on peut pas dire que c'est un rapport communautaire, que, et le signifier uniquement par un critère racial, parce que c'est clairement ce qu'ils ont fait, en plus ou moins. Euh, moi je suis pas euh, je, voilà, je suis pas à fond dessus euh, parce qu'il y, des, y, y a clairement il faut prendre de la sociologie il faut, faut prendre des rapports historiques comme pourquoi, à quel moment d'où ça vient, etc il y a tellement de choses à écrire dessus je ne comprends pas quand on se retrouve avec des, des écrits aussi euh, simplifiés quoi et je comprends que c'est un jeu, hein, mais en fait, c'est ça qui m'énerve, c'est que ça, que, ça, ça, que ça cumule des choses. Donc, il faut, euh, faut le décumuler. Et c'est pour ça qu'on va jouer, juste après, à Going Under, qui va être aussi un truc qui est justement basé sur euh, une sorte de rapport de déconstruction, justement d'image, cette fois-ci. D'image et de. Euh, et de. et sociale aussi, parce qu'il y a un gros rapport politique dans ce jeu-là. Je crois qu'on a été parti par là, et qu'on avait essayé de, de viser. Voilà, va là-bas On revient ici On va aller chercher la troisième l'étoile Parce que je suis pas sûr qu'on l'ait pris celle-ci Là je crois qu'on l'a On l'a bien géré Non, là on l'a pas géré du tout Ça va pas du tout Ça va pas du tout Ça va pas du tout, du tout J'aurais pas dû passer par là non plus C'est là Faudrait que je me mette ici pour pouvoir l'appeler Dane Voilà alors, j'essaie de le refaire, je sais... je sais pas pourquoi, mais on le fait, hein. c'est pas grave, on rattrape une heure. Tous ces graffitis magnifiques. Ouais, il était plus proche la dernière fois, mais là c'est bien, on va bien gérer. En fait, j'essaie juste de vous remontrer les trucs, mais je crois qu'ils ont disparu. C'est un peu dommage. Donc là, c'est là où on s'était arrêté plus ou moins. Ok. Euh, du coup, on va s'arrêter là. Je vais regarder si j'ai de l'eau encore. Non, je vais aller chercher de l'eau. On va faire une petite pause du coup. Euh... Vous voulez que je vous laisse la musique parce qu'elle est bien quand même Je pense qu'on va faire ça. Je vais cacher juste la caméra qui m'a aussi posé problème tout à l'heure. Je crois qu'OBS m'a fait chier pour tout le truc du coup. Et on va switcher après. Ça marche Je vous laisse la musique parce que c'est cool je vous fais des bisous, j'espère que, bon là on a fait un peu en rapidité, je sais que ce sera que pour YouTube du coup, que la version son du coup, et, et euh, voilà j'espère que vous appréciez quand même le contenu un petit peu, on en parlera un peu plus de toute façon du graffiti, hein. ne vous inquiétez pas, au fur et à mesure on va continuer d'en parler, euh, c'est un grand sujet pour moi, donc euh, on va en parler, voilà, à plus